Bonjour, chers amis. Encore une vidéo de Washington DC. Eh Cette ouais. vous êtes dans le lobby, le lobby dans lequel on arrivait tous les matins. On se rencontrait, on rencontrait des milliers de personnes, ouais. on échangeait et on, voilà, on pouvait vraiment profiter ouais. de ouais. la générosité des gens qui sont venus ici, non seulement pour recevoir, mais surtout pour donner, donner, donner, comme on l'a dit dans une vidéo précédente. Et là, non, on vient juste de croiser Franck Furness, qui est un des princes de la ah, ville. Franck Furness, ouais. A ouais. un conférencier un crack, hein, un très, crack. très, un vrai, très hein. connu. Euh, d'Afrique du Sud, ah oui. et là je vois au loin, tiens, on va Francis. Hey. Francis, tu es là, ben, viens, viens avec monsieur, nous monsieur, Bonjour, va monsieur. Là, ah, bonjour, ça, ça va bonjour. Francis, salut, bonjour, je vous présente Francis, Francis, ouais, bah, bonjour. Alors, il est ici, Francis from, from France, Francis from France, exactement, <rire> et Francis fait partie, partie de ces euh, 20 conférenciers, de cette délégation de 20 conférenciers français venus ici à cette convention, en quelques mots, qu'est-ce que tu retiens de cette convention bah, ce que je retiens de cette convention, c'est que d'abord, c'était hyper bien organisé et surtout qu'il y avait des conférenciers euh, vraiment du, du top du top. Vraiment, c'est ma sixième convention américaine hein, et généralement, c'est la première qui marque beaucoup. Ça, c'est la sixième. et bah, Je mets celle-là en deuxième après la première. Oui, parce qu'on était là en fait. Ouais, ouais, bah oui, bah oui, on était là, attends ça, est... ça change tout là Il répond pas, t'as remarqué Non, mais là, il a, été, il a été complètement interdit, ça lui a coupé le sifflet Alors ce qu'on fait là dans cette série de vidéos Je suis content que tu sois là avec nous, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir dans mes vidéos J'ai pris beaucoup de notes oui. Et j'ai retenu des, des citations de, de personnalités qui nous ont formés et j'avais juste envie de le partager avec mes auditeurs et Merci. juste voir ce que vous, vous pensez de ces citations-là. D'accord. Voilà ce qu'elles vous évoquent. Et aujourd'hui, j'en prends une. Alors Chef Jeff, c'est l'équivalent d'un... Ben, chez nous, on a Top Chef, on a... un chef de la... C'est ici de... aux états unis c'est une star. C'est une star de la cuisine, on le... il a sa propre Exactement, le... sa propre émission. marque et émission. Et il a dit... Alors attends, ce qu'il faut quand même dire, c'est que... Avant, c'était un dealer. C'était un gars qui était dans les rues. Exact et qui vendait de la drogue Alors un mec, un mec il a fait de la drogue, il a été emmerdé en prison, il a fait de la prison 7 ans de prison, et c'est en prison qu'il a appris à cuisiner, et il a dit, j'arrête de j'arrête de vendre, mais il était très fort pour le marketing, il était très fort pour le service client, Ah il était très fort, et tous ses clients venaient, ils gagnaient plein de thunes. puis alors un jour il s'est fait attraper, et puis paf, il s'est fait coffrer, et alors 7 ans de prison, il s'est dit je vais devenir un putain de bon chef, le bip, euh, Je vais venir un, un super chef cuisinier. À partir de là, il est devenu un super chef. Voilà, merci Guy, c'était très important de signaler parce que c'est vrai qu'il y a un contexte. Nous On l'a vu pour nous, c'est vrai que c'est important. Merci, ça nous met un contexte. Il a dit, un champion n'est pas seulement quelqu'un qui gagne, mais c'est aussi quelqu'un qui s'est inspiré partager et tirer les autres vers le haut. Qu'est-ce que tu en penses bah, C'est exactement ça, effectivement. D'abord, il s'est euh, inspiré, il, c est, c est, il sert de modèle. Hein. D'ailleurs, justement, venir de si bas, de la prison qu'il a faite pour réussir vraiment mondialement, il est là aussi bien pas seulement pour plus lui-même, mais pour partager son succès et de partager ses trucs, ses astuces et aider les gens autour de lui. Ouais. Et c'est effectivement un esprit, beaucoup dans les conférenciers, ouais. c'est que oui, je partage mes connaissances, bien sûr, je me fais peut-être payer pour ces conférences et en même temps, je j'aide un maximum de personnes Alors, en ce qui me concerne, c'est pas bien sûr je me fais peut-être payer, c'est moi bien sûr je me fais payer. Voilà. <rire> Alors, mais parce qu'on a des compétences, on a des ben compétences oui. et... Oui, mais les compétences, elles ne sont pas venues par hasard. Ah, c'est important non, non, de non. signaler qu'en en fait, quand, par exemple, vous allez voir un spécialiste, un docteur qui est, qui est spécialisé, par exemple, dans la chirurgie, bah, il va faire une opération sur la personne qui est physique et il a fait des années et des années et des années d'études. Bien conférencier, c'est pareil. Il a fait des années et des années et des années de travail pour aboutir là où il est et aboutir à un sujet qui va permettre aux gens de, de grandir. Exactement. Exactement. Donc pour revenir à cette phrase. Donc moi je suis très cher. Hein, un champion. C'est pas la peine d'en parler. Euh, je donne pas mes tarés, mais c'est très cher. Pour revenir à la phrase, un champion c'est quelqu'un qui s'est inspiré et tiré les autres vers le haut. En ce qui me concerne, moi c'est ce que j'ai ressenti ici. Ah, oui. Avec toute cette générosité américaine, on a eu affaire à des champions qui nous ont formés, ah, oui. qui nous ont donné des ateliers. Et, et, et ces champions ont donné avec générosité. Ouais. C'est aussi ce qu'on fait pour vous chacun individuellement toi dans ton ouais. domaine, toi dans le tien. Parce moi que là ma... la vidéo tu l'as fait payer j'espère. Non, je l'offre celle-là. Quoi, en fait, c'est les gratuites ah mais tu m'avais pas elle dit elle ah attends, tu fais gratuit fait. tu fais ah bah, gratuit bah, tu peux partir. tu veux. Ah bon ah ben bon, je m'en vais. Attends ah d'ailleurs, je fais ça j'entends tous les gens pas un chèque, il y a plein de sous Non non, cette vidéo est gratuite. Ah les gars, c'est la générosité. C'est gratuit. Voilà, c'est alors justement, est-ce est que, que, est que je peux être généreux Parce mais, que moi, il y a une phrase qui m'a marqué. Vas -y, vas -y. Elle est, je vais d'abord la dire en anglais. Ouais. C'est give and forget, receive and remember. Ce qui veut dire donner et oublier, recevez et soyez reconnaissants. Ah ben bah, ça, c'est joli. On applaudit. Ah, ouais, ouais, ouais. On applaudit. Ah si, si, on applaudit. Je on pense qu'on peut terminer cette vidéo-là. Ah, voilà. Ouais, mais retenez vraiment la chose essentielle. Ouais. Hein. Est-ce que vous avez un champion qui vous inspire dans votre vie Est-ce que ce champion vous tire vers le haut ouais. Laissez-vous vous inspirer par des gens qui se sont battus, qui ont gagné. Apprenez de leur processus de victoire pour les appliquer dans votre propre vie. Voilà. Et vous irez vous-même beaucoup plus vite. C'est ce qu'on a vécu ici en 5 jours. J'ai grandi, mais... Wow. Autant que je ne l'ai fait moi tout seul de mon côté. Moi je suis grand. <rire> <rire> je vous dis à très bientôt. Merci d'être fidèle à mes vidéos. Et, et merci à merci, merci à toi d'avoir été là. Merci Guy. Merci. Salut, à à bientôt. Vite. Vous à Salut. À bientôt. A bientôt. Salut les gars. Ciao.